Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons réaliser ce type d'illustration à savoir donc une paire de lunettes destinée à l'impression 3D. Euh, nous utiliserons donc ici les effets de chemin notamment le reflet miroir pour avoir donc euh, la symétrie et nous utiliserons ici la fonction mesurer des distances et des angles pour avoir donc ici en permanence des informations. Alors je vais me servir de cette paire de lunettes comme modèle donc je vais dans fichier et je vais sélectionner alors c'est pas fichier excusez moi c'est voilà dans édition on va créer une copie matricielle donc en fait c'est une copie euh, bitmap de mon euh, modèle donc je vais déplacer ça vers le bas je fais apparaître la fenêtre des calques ici donc je vais renommer ce calque non pas illus mais modèle Là, j'appuie sur Entrée pour valider, je verrouille, je diminue l'opacité à 50%. Alors, pour diminuer l'opacité, soit j'utilise la glissière, ou soit je me mets bien ici sur le chiffre, je sélectionne tout et je tape 50. Voilà, je clique sur le petit plus, je vais nommer ce calque Illus, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors, je suis bien sur le calque Illustration, pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris, et je vais utiliser donc l'outil créer des cercles et des ellipses. Donc, Je clique là-dessus, euh, je vais me mettre au milieu à peu près. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT pour avoir un cercle parfait. Voilà, je relâche tout. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets ou F1. Hop, je place ça correctement. Je vais cliquer là-dessus en appuyant sur SHIFT. Voilà. Alors j'essaye de coller au maximum à mon modèle. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil « Éditer les nœuds » et je vais convertir mon ellipse en chemin. Donc pour cela, je clique là-dessus. Le raccourci, c'est « Shift-Ctrl-C », ce qui me permet de convertir « Sélectionner » en chemin. Donc je vois ici que je vais devoir euh, déplacer un petit peu cette poignée-là. Donc pour cela, je fais un petit rectangle de sélection où je clique sur mon nœud de façon à voir les poignées qui apparaissent. Je clique ici sur mon poignet, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, voilà, je déplace cet objet comme ceci, en appuyant toujours sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, euh, je vais réduire ici le contour à 0,1, pour coller à mon modèle le plus possible, voilà, c'est pas trop mal, voilà, je duplique cet objet, donc pour dupliquer un objet, il y a plusieurs façons, on peut cliquer sur ce petit icône, le raccourci c'est CTRL-D, on peut également aller dans édition dupliquer. Voilà. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets ou F1. Je vais déplacer tout ça vers le haut. Ou alors il y a une autre possibilité, donc une fois que l'objet est dupliqué, je peux aller dans chemin et je fais décalage dynamique. Ça c'est très sympa. Donc on a un petit losange ici, on peut cliquer et glisser dessus. Et automatiquement, hop voilà, j'ai un objet qui suit euh, les proportions de celui du dessous. Après, il ne nous reste plus qu'à le convertir. En cliquant là-dessus. Voilà, on peut déplacer ce nœud-là. Voilà, c'est pas mal. On regarde ce que ça donne. Euh, on voit ici qu'il faut rajouter donc cette partie-là. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil tracer des courbes de Bézier. On va activer le magnétisme. Donc voilà, il est activé. On va sélectionner ces petits paramètres ici. Comme ça, lorsque, avec mon outil tracer des courbes de Bézier, je me mets à cet endroit-là, ben, j'ai le magnétisme et je suis sûr que mon nœud est bien sur mon chemin. Donc je clique. Alors là, je vais faire ça. Voilà, Je vais cliquer là-dessus. Cliquer là-dessus. Et me remettre à cet endroit-là. Voilà, je clique. Je ferme ma forme. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant retravailler cette forme, donc pour cela je repasse avec un contour de 0.1, donc clic droit ici, je mets 0.1, je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, et je vais faire apparaître les poignées. Alors pour faire apparaître les poignées, plusieurs techniques, alors là je vais désactiver le magnétisme, soit je me mets sur mon tracé, je clique et je déplace, à ce moment là j'ai mes poignées qui apparaissent, soit je me mets ici sur le nœud, j'appuie sur shift, je clique sur le nœud et je déplace, et ainsi vous voyez j'ai ma poignée qui apparaît. Donc on va utiliser plutôt cette technique. On va zoomer. Voilà, Hop. On va faire que les tracés ici soient l'un au-dessus de l'autre. On peut même passer ici en mode d'affichage contour. Voilà pour vraiment être sûr de bien travailler, non pas avoir, voilà, de pas avoir le tracé qui vient à l'intérieur. Par contre, je vois plus mon modèle. Donc on repasse en mode normal en appuyant sur CTRL 5. Vous ici, il y a le raccourci clavier, CTRL 5. Donc on peut déplacer cette poignée. Voilà. Pareil ici. Donc là, hop, je vais apparaître les poignées. CTRL A. Tac. Alors là, je sens que j'ai besoin de mettre un autre nœud. Donc je peux double-cliquer sur la ligne. Et automatiquement... Je crée un nouveau nœud. Donc, CTRL 5 pour passer en mode... Alors il faut appuyer plusieurs fois parce qu'on a euh, trois types d'affichage. On a un mode d'affichage dans Contour, un mode d'affichage normal et un mode d'affichage sans filtre. Alors juste pour vous montrer, le filtre, euh, je vais mettre un petit flou sur cet objet. Rapidement, voilà. Donc là, voilà, là j'ai un flou, donc là c'est un mode d'affichage normal, CTRL 5, j'ai un mode d'affichage sans filtre, et encore CTRL5, j'ai un mode d'affichage juste avec le contour. Donc là, mode d'affichage normal, je supprime ce cercle, j'en ai pas besoin. Voilà, donc cette partie-là étant faite, on va <coughs> maintenant ici faire la partie pour le nez, avec toujours l'outil euh, courbe de Bézier, donc je me mets ici, je réactive le magnétisme, donc je clique là-dessus ou je fais Shift Pourcentage. Tac, donc rapidement, je fais, euh, voilà, je vais faire cette petite forme que la moitié. Donc j'appuie sur Entrée pour valider. Euh, je vais faire la partie du bas. Tac, tac, tac. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais, <coughs> pardon, joindre ces deux objets, ou plutôt les combiner. Donc j'appuie sur F2 pour avoir l'outil d'éditer les nœuds. J'appuie sur Shift et pour combiner tout ça, je vais dans Chemin et je fais Combiner Ctrl K. Euh, je vais ici créer un segment. Donc plusieurs techniques pour créer un segment. Soit je fais Alt J, ce qui crée le segment. Soit je peux également donc sélectionner les deux nœuds et cliquer là-dessus. Je vais également créer un segment à cet endroit-là. je sélectionne les deux nœuds. Donc en appuyant sur donc je fais un petit rectangle de sélection. J'appuie sur Shift, un deuxième rectangle de sélection et je fais Alt J. Tac. Je désactive le magnétisme, donc Shift pourcentage. Je change le mode de contour, je mets à 0,1. Voilà, et je vais pouvoir retravailler ici et créer. Donc, hop, les différentes parties. Alors, je rends les deux les nœuds doux. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus. Voilà, c'est pas mal comme ceci, là également je rends le nœud doux, donc je peux me mettre sur le nœud ici, j'ai appuyé sur CTRL, à ce moment là j'ai un nœud doux, il n'y a pas la poignée ici, je la fais apparaître, donc ici on voit que c'est un losange, c'est à dire que ça correspond ici à un nœud dur, donc pour rendre le nœud doux, CTRL et je clique sur le nœud, euh, voilà c'est pas mal, donc, ceci étant fait, on va sélectionner tous nos objets. Donc je fais un rectangle de sélection avec l'outil flèche noire. Ou alors je peux faire CTRL-A et faire un groupe. Donc pour faire un groupe, c'est ici, CTRL-G, ou je vais dans Objet groupé, où le raccourci c'est CTRL G. On va maintenant utiliser l'effet de chemin qu'on appelle miroir. Donc je clique sur le petit plus, je sélectionne ici reflet, miroir, je fais. Add pour ajouter. On va utiliser la fonction fondre les chemins qui est très pratique. Alors pourquoi euh... Alors déjà il faut faire apparaître l'axe de symétrie, donc pour faire apparaître l'axe de symétrie on clique sur l'outil éditer les nœuds et on a maintenant l'axe de symétrie de notre effet de chemin reflet miroir. On va cliquer sur ce petit losange et le déplacer. Et en ayant activé cette fonction, vous voyez, automatiquement, tout ce qui se trouve à droite disparaît. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, on peut également allonger cette partie-là. Donc J'appuie sur F1, je sélectionne mon objet, j'appuie sur F2, j'ai l'axe de symétrie. Voilà, On peut varier ainsi, grâce à ce système-là, la largeur de notre nez. Donc on peut même encore agrandir ici, pousser. Hop, j'appuie sur F2. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Euh, on va mettre une couleur à nos objets. Une couleur rouge. Alors celui-là, on va le laisser en blanc. Et ici, une couleur rouge. On va placer cet objet à l'arrière-plan. Pour placer cet objet à l'arrière-plan, on utilise l'outil F1 et on va cliquer là-dessus pour le placer derrière. Pareil ici, Alors pour cet objet-là, je le sélectionne avec l'outil Éditer les nœuds. Alors, Pour être un peu plus clair, je vais peut-être un peu vite, je fais apparaître ici la fenêtre chemin. Donc là on est notre, on a notre calculus, là on a notre modèle. Si je clique sur la petite flèche, dans notre calculus on a ici notre groupe, qu'on peut appeler lunettes par exemple. Voilà j'ai pu rentrer pour valider. Et dans notre groupe lunettes, sur lequel donc on a notre reflet euh, miroir qui est appliqué, on a différents objets ici que je peux sélectionner en cliquant dessus. Donc je vais sélectionner donc la partie qui est ici, par exemple, je vais la mettre à l'arrière-plan. Et celle-ci, alors celle-ci, est-ce que je peux la sélectionner Oui, c'était celle du haut. Voilà, je la mets à l'arrière-plan, c'est parfait. On va supprimer le contour de tous nos objets, donc je fais CTRL A, je clique sur SHIFT et sur la croix. Voilà, de façon à avoir nos petites lunettes comme il faut. Euh, qu'est ce que je peux rajouter également donc pour modifier ici maintenant euh, la taille de nos verts on peut sélectionner l'outil éditer les nœuds sélectionner tous nos nœuds ici et on a il euh, faut bien activer ici cette euh, cette fonction on a nos flèches qui permet donc de réduire donc en appuyant sur shift par exemple on va réduire la taille de nos verts par rapport au centre et en appuyant sur Ctrl, on garde vraiment nos verts, la proportion voilà donc ça c'est pratique on peut également euh, sélectionner plusieurs objets en appuyant sur shift donc je sélectionne ma monture ici et celle-là je fais ma petite euh, mon petit rectangle de sélection et je peux déformer comme ceci voilà hop. on a également la possibilité pardon la possibilité d'utiliser la touche alt donc je mets sur cet objet-là hop Ctrl z je clique, je glisse et j'appuie sur Alt, ce qui permet de déformer voilà, notre monture. Euh, si on veut rajouter des nœuds, on peut bah, double-cliquer. Voilà, comme ceci. On rajoute nos nœuds. Et on peut venir après ici voilà les déformer. Je rajoute un nœud ici. Voilà, pour faire des petits motifs. Tac. Voilà. CTRL Z pour revenir donc à l'objet de départ. Voilà. On va maintenant voir l'utilisation de la fonction mesure qui est vraiment très facile. Donc je clique dessus. Je me mets ici sur mon objet. Alors je vais activer le magnétisme de façon à avoir des informations de cette branche-là à l'autre. Donc je clique. Je glisse en appuyant sur contrôle pour rester bien à l'horizontale. Je relâche. Alors là j'ai plein d'informations. Je peux faire varier ces informations donc en cliquant là-dessus. On peut ignorer le... Voilà. Donc là, ça permet de d'ignorer, par exemple, si voilà. j'ai euh, cliqué, glisser et j'ai pas fait attention, euh, comment dirais-je, au, au bord de mes montures. Je veux donc ignorer les informations en cliquant là-dessus. Ainsi, vous voyez les, ces distances-là n'apparaissent pas. Clac. Et maintenant, si je souhaite euh, garder toutes ces informations là j'ai plus qu'à cliquer là dessus voilà pour convertir l'élément en objet ceci étant fait voilà maintenant je peux euh, zoomer et supprimer ce qui ne m'intéresse pas et là j'ai mon petit groupe ici dans lequel voilà par exemple si cette ligne ne m'intéresse pas je double-clique dessus et je la supprime